Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous présenter l'exercice « Localise-moi ». Quels sont les objectifs de l'exercice Ils sont assez simples. Dans un premier temps, vous allez vous connecter à un service web pour récupérer les coordonnées GPS d'une adresse et pour ce faire vous allez devoir parser de l'XML et ensuite vous allez vous positionner sur une carte donc on va remanipuler des bonnes vieilles MKBaview. On va bien évidemment avoir des variantes de l'application sous grand terminal et petit terminal en termes de présentation et euh, ça veut dire que vous devez gérer bien évidemment le type de terminal très très tôt. Et puis vous allez gérer une liste de localisation c'est à dire que vous allez stocker les destinations vues les unes après les autres et puis on va pouvoir revenir à l'une de ces adresses et puis vous allez bien évidemment autoriser dans une liste ben, de réordonner, de remettre dans un certain ordre, de supprimer des adresses que vous ne voulez plus garder etc etc. Et puis on va permettre de les sauvegarder. Donc la persistance ici va résider bien évidemment dans la sauvegarde de l'historique des adresses, mais aussi dans le fait qu'on va avoir un petit peu de préférence pour savoir quel type de carte on veut avoir en partie une carte par défaut ou une carte en mode satellite c'est aussi simple que cela. Regardons comment fonctionne cette application sur Petit Terminal. Donc là ici je la lance, vous voyez que j'ai deux onglets, je suis sur l'onglet où je peux commencer par saisir une adresse. Au hasard on va s'installer du côté de l'UPMC. Donc j'envoie cette adresse là et je vais demander à mon service qu'il me positionne. Vous voyez qu'il me positionne correctement. D'accord. Si je vais là, je vois qu'effectivement, j'ai une première adresse qui a été définie. Ici, je peux saisir une autre adresse. On va, on va changer. On va dire qu'on va par exemple aller, je ne sais pas, il y a une belle cathédrale à Chartres. Donc on va aller à Chartres. Effectivement, alors je ne sais pas s'il si met exactement sur la cathédrale, mais tout va bien. Vous voyez que, bien évidemment, je peux euh, changer euh, les éléments. Je peux éventuellement en effacer certains. Voilà. Et puis euh, ici, je suis donc à Chartres, qui est restée euh, la position en cours. Mais si je tape ici sur euh, l'historique Paris, je reviens à Paris et je reviens à l'UPMC. Alors, euh, j'ai également un onglet euh, de sauvegarde, donc je peux ici lancer la sauvegarde. Si je quitte mon application et que je euh, la tue, tiens, je vais en profiter pour voir les préférences. Alors les préférences, ben, on va voir les préférences de euh, localise-moi. Et localise-moi, je dis ah, je veux par défaut une carte satellite. Donc l'application a été tuée et je vais ici la relancer. Donc d'abord il me propose une carte satellite et ensuite j'observe que l'adresse eh bien a été conservée. Bien évidemment mon application fonctionne également à l'horizontale, ce serait bien le moins. Regardons le comportement de l'application sur un grand terminal. Tiens on va aller regarder les préférences tout de suite et ici je vais dire que je veux la carte satellite par défaut. L'application je l'ai démarré il y a longtemps et je m'en suis déjà servi mais ben, elle a disparu de mon horizon où je l'ai tué. Donc ici je la démarre et vous voyez que bon, je suis sur un grand terminal donc j'ai un UI UISplitView et vous voyez que j'ai déjà un centre d'adresses qui sont stockés. Je peux aller faire un saut à San Francisco. Effectivement par défaut il m'affiche une carte qui est en mode satellite. Vous voyez on voit ici même bien le Golden Gate. Je peux aller faire un saut du côté de Sydney Tiens, Sidney, et puis ici, vous voyez, euh, à peu près centré, et eh bien on a l'opéra. Et puis je peux évidemment aller faire un saut du côté de l'UPMC. Voilà, je peux ici euh, effacer euh, une adresse. Si je quitte et que je reprends, bien évidemment, euh, si je n'ai pas sauvegardé, je me retrouverai avec la liste qu'il avait avant. Et puis bien évidemment je peux choisir je ne sais pas, d'afficher quelques contacts, vous voyez comme on fait ici et vous voyez que le side by side bien évidemment doit fonctionner correctement. Vous voyez d'ailleurs le fonctionnement de l'application lorsque eh bien, tout ne s'affiche pas. Donc ici c'est plus intéressant de le voir comme ça. Donc ici je fais appel à l'historique vous voyez là je suis en Overlay. Euh, L'application voilà. elle fonctionne comme devrait fonctionner euh, une application euh, normale euh, sur un grand terminal. Euh, je crois que c'est tout. Je ne peux pas vous laisser sans vous en dire un peu plus à propos de ce service web qu'on va interroger qui bien évidemment est offert par notre ami Google. Hein, c'est un peu le spécialiste des cartes. Donc euh, voici l'URL que vous devez invoquer. Et euh, ici, la partie en blanche est remplacée par une adresse. L'adresse ça peut être au sens large, le nom d'une ville, attention aussi ambiguïté, hein, si vous mettez euh, machin chose les oies et puis que machin chose les oies il y en a 14, ben, vous allez être embêté. Et puis vous pouvez mettre vraiment des choses très précises jusqu'à un code postal ou carrément une adresse complète comme vous avez vu dans la démonstration. Il faut juste faire attention aux espaces, ils sont encodés dans les URL sous forme d'une séquence pour 120. Donc il va falloir que fassiez un petit peu de substitution, c'est assez facile, je vous recommande d'aller regarder ce qui se passe au niveau du Fantastic Manual parce qu'il y a plein de choses pour le faire facilement. Ensuite, en réponse à cette URL, vous allez recevoir un flux XML et l'information qui vous intéresse est dans la première balise Location. Vous avez à l'intérieur de cette balise une balise Lat et une balise LNG qui vous donnent respectivement la latitude et la longitude des coordonnées qui vous intéressent. Alors attention, il y a d'autres balises Location derrière, mais celles-là, il faut que vous les ignoriez, vous vous intéressez uniquement à la première. Faites également attention aux interactions entre les contrôleurs. Les interactions sont croisées, c'est-à-dire qu'en fait, il faut que chaque contrôleur ait un lien vers l'autre ou qu'il y ait un moyen de dialoguer. Quelque part, la vue de détail a plus d'autonomie que ce qu'on a pu avoir fait dans des exemples précédents. Donc typiquement, ici, depuis la vue maître, vous pouvez avoir envie de demander à aller à une adresse donnée en tapant cette adresse donc évidemment sur un petit terminal ça se passera par un empilement, Là, vous avez un navigation controller qui traîne et puis ici ça sera rajouter une nouvelle adresse en fin de liste à chaque fois que j'ai saisi une adresse ici et bien évidemment tout cela doit avoir lieu en temps réel essentiellement parce que si vous êtes sur Grand Terminal, vous pouvez avoir les deux informations qui sont affichées côte à côte. Et bien voilà, c'est à vous de jouer. Vous avez toutes les cartes en main. Vous pouvez bien évidemment enrichir l'exercice. Et vous avez les ressources qui vont avec sur la page compagnon de la séquence. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.